Les protistes sont un groupe de micro-organismes euh, très, très variés. Donc Dans ce groupe, on va retrouver vraiment euh, beaucoup beaucoup de micro-organismes euh, qui sont très, très différents les uns des autres. Alors, vous entendrez peut-être parfois parler de protozoaires ou de protophytes. Ce sont tous des protistes, donc on ne va pas rentrer dans, dans les noms ici, retenez simplement protistes. Alors, où trouve-t-on les protistes avant de répondre à cette question un protiste, c'est euh, un organisme unicellulaire, c'est-à-dire que c'est un organisme qui est composé d'une seule cellule. Et comme les cellules de votre corps, il est composé d'une membrane et de l'ADN qui est entouré par un noyau. Et vous allez retrouver dans ce micro-organisme beaucoup d'organites. Donc ça correspond vraiment à une cellule de votre corps. Sauf que nous, nous sommes composés de plein de cellules différentes. Un protiste, lui, sera constitué d'une seule cellule. Contrairement au virus, donc il est capable de se reproduire tout seul et donc de se, de se multiplier. On va euh, surtout les retrouver dans l'eau, donc dans les mares, les étangs, les eaux stagnantes. Euh, C'est là qu'on va retrouver le plus de, de protistes. Si vous prenez une goutte d'eau d'une de, mare, d'une flaque, etc., euh, et que vous la regardez au microscope, vous verrez beaucoup de choses bouger. Ce sont euh, beaucoup de protistes. On peut également les retrouver, donc la plupart sont inoffensifs, mais on peut également en retrouver certains qui sont euh, des parasites pour l'homme. Donc voilà, certains peuvent être très dangereux pour nous. Caractéristiques des protistes, donc avant de définir trois protistes très classiques que l'on retrouve communément, je vais parler ici de l'amibe. Donc l'amibe, c'est un gros protiste. Euh, qui va se nourrir de bactéries environnantes. Donc là, par exemple, on voit une bactérie, il va l'ingérer et il ingère comme ça beaucoup de bactéries ou d'autres organismes. Il peut ingérer d'autres protistes également. Euh, donc, comme je l'ai dit, les protistes ont la particularité d'être des eucaryotes. Donc, ils ont l'ADN qui est enfermé dans un noyau et vous allez retrouver beaucoup d'organites dans votre protiste, comme les cellules de notre corps. Alors, les protistes sont des tailles très variables, ça va de 10 micromètres jusqu'à 1 millimètre. Donc, euh, vous allez voir trois euh, protistes ici de la même taille, il faut s'imaginer qu'ils peuvent être parfois 10 fois plus grands. Donc euh, attention au niveau des tailles. Le Glen par exemple est un deuxième protiste euh, qui va être lui constitué d'un flagelle qui va lui permettre de bouger. Et également de chloroplastes, donc euh, ça c'est important puisque euh, les chloroplastes en général on les retrouve chez les plantes. Donc ce protiste, le glène, est capable de transformer euh, la lumière du soleil en énergie. On va également retrouver d'autres organites, le noyau, etc. Et le troisième qu'on retrouve fréquemment c'est la paramécie. Donc La paramécie euh, contient aussi un noyau, on va également retrouver... Euh, différents organites à l'intérieur, des vacuoles par exemple, mais surtout plein de petits cils que vous voyez tout autour et qui lui permet de bouger très très rapidement. Donc le, la paramécie est un protiste très rapide. Ce qu'il faut retenir, c'est que les protistes mesurent entre 2 micromètres et 1 millimètre en moyenne, donc il y a toujours des exceptions. Ils ont les caractéristiques des cellules eucaryotes, c'est-à-dire un noyau, des organites, un cytoplasme, donc ce sont vraiment des mini cellules. Ils sont unicellulaires et se déplacent pour se nourrir d'autres organismes, soit d'autres protistes, soit de bactéries. Et les plus connus sont les euglènes, donc ceux qui contiennent de chloroplastes, les amibes, euh, et les paraméties. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, mais euh, ceux-ci, c'est vraiment ceux que vous, êtes, euh, vous risquez de voir dans une flaque d'eau très facilement.